petite vidéo à chaud pour euh, reprendre euh, sur euh, l'accompagnement euh, de Captain Genie. Donc ça a été euh, trois mois de travail intense, euh, trois mois euh, avec euh, des hauts, des pas, euh, mais euh, avec en face de moi une personne qui a toujours eu euh, beaucoup d'énergie, euh, quelqu'un qui ne se prend à la fois pas au sérieux, euh, puisqu'elle a beaucoup d'humour et que c'est agréable de travailler avec quelqu'un qui a de l'humour mais en même temps euh, qui nous accompagne pour de vrai et ça part euh, vraiment euh, sur un, quelque chose de sérieux et on a une visibilité plus claire à la fin euh, et on a vraiment on repart avec une vraie euh, stratégie euh, pour après euh, voilà, développer son activité donc ça j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant euh, ça doit pas être euh, facile pour elle tous les jours parce que euh, on, on passe des doutes, on n'y on croit pas forcément, on a des freins. Et en fait, elle nous amène là-dedans et euh, avec une humeur euh, toujours égale, avec euh, le sourire. Et euh, c'est vraiment euh, très agréable de savoir en plus que bon, bah, c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait qu'il nous y amener aussi. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment top. Euh, donc euh, voilà, ça reste une bonne expérience et, euh, et j'ai hâte de prendre plus de temps pour mettre un peu plus en pratique euh, euh, tout ce qu'on a vu parce que c'est assez costaud il faut aussi prendre bien le temps pour, euh, pour cet accompagnement ce que j'ai pas su faire parce que tout arrivait en même temps mais, euh, mais je trouve ça... Euh, tout à fait pertinent de, de se faire accompagner quand on ne sait pas où on en est, euh, quand on est tout seul aussi, parce que d'avoir juste quelqu'un pour poser un peu les choses et avoir juste pour débloquer des petits trucs, et puis pour savoir aussi quand on ne sait pas s'y prendre euh, pour chercher euh, des clients sur, sur Internet, je trouve ça très important aussi d'avoir un accompagnement pour Comprendre un peu comment ça fonctionne, comment on met les choses en place, et puis bah, moi j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et vous, bah, quand est-ce que vous allez vous lancer et quand est-ce que vous, vous faites accompagner?